Et salut à tous, c'est Skyspirit, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur euh, donc Minecraft, euh, sur le serve de la déco. Donc j'ai créé une, une petite île euh, ici et en fin de vidéo il y aura un petit, une petite surprise que vous pourrez peut-être voir, enfin que vous apercevez peut-être. Donc euh, voilà vous la verrez en fin de vidéo euh, donc slash slash masque 13 je crois que c'est ça, allez au pif ouais c'est ça slash br sphère ça lag un petit peu on voit un petit peu la surprise que voilà que j'ai fait parce que pour le lol ok c'est cool alors en vrai, en vrai, je suis sûr qu'il doit y en avoir là-dedans aussi, mais bon. Voilà, regarde, tac, tac, tac, tac, Alors moi, je dis ce petit chemin là, on peut le garder. Voilà, c'est pareil que là-bas. Ce petit chemin là, on peut le garder. On va faire ici, là, pareil. C'est parfait comme petit chemin. Euh, là, là. Voilà. On va se mettre là en biais. Voilà, attendez. Et là, j'ai quelque chose. Voilà. Là, il y a quelque chose. Voilà, avec un petit chemin ici. Parfait. Euh, donc, aujourd'hui. Euh, ouais, euh, le petit chemin. Donc, on va juste l'enlever parce que aujourd'hui, on va faire. Je pense qu'on va la copier-coller. On va en remettre une autre autre part. Je sais pas où, mais euh, voilà. Euh, je pense qu'on va la mettre par là. Ouais, allez. C'est parti, attendez. Regardez, c'est très simple. Mince. Je, je veux enlever la sélection. Regarde, slash, slash Slash, pause. 1. Hein. Mince. Si c'est bon. Ah non, ça. Voilà. Oui. Euh, hop, hop Voilà, c'est parfait Alors, maintenant, tu te mets vers le milieu de l'île, voilà, on va dire que c'est là. Slash, slash, copie. Euh, j'ai pas j'ai rien de copier 60 000 blocs sans pression. Voilà, et donc là, après, tu t'as juste à le paste ici. Et là, tu vas voir, il va y avoir une petite île qui va apparaître si le serveur crash pas. Faut attendre que le serveur crache pas. Et qu'il il gère tout ça. c'est très simple. Voilà. Voilà voilà voilà. Une petite île. Ah là là si tu regardes il y a deux petites îles. Par contre on va juste. Faire que celle là. Soit un petit peu plus. Vallonnée. C'est plutôt bien. Voilà. Voilà, moi je dis. Moi je dis c'est plutôt bien. C'est plutôt bien comme île. Par contre, on va changer un petit peu le dessous. On va le faire un petit peu plus euh, arrondi. Tu vois. Comme ça, ça se voit pas trop que j'avais la flemme de faire une deuxième île. Oui, si, attends. Je vais juste faire ça c'est parfait, slash noon euh, hop. alors, pour cette petite maison Putain, je... oui, on construit des maisons avec des pelles, c'est nouveau <rire> j'ai pas d'idée euh, Hop. je sais plus ce que c'est le style je suis complètement débile euh, si, alors, c'est ça du bois des. je casse ma base voilà, du bois, des escaliers, des dalles euh, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre du vert, gris, non, de la vitre Ouais, au pire, du verre et de la vitre. Voilà. De la vitre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Là, bas si c'est la même chose. Si, peut-être des barrières aussi. Ouais, des barrières plutôt que du verre et de la vitre. Parce que c'est plus... Euh, c'est plus Stalseum. Tu vois, c'est juste le spawn a du verre. Donc, euh, on va aller te mettre 1, 2, 3, 4. Oui, youpi. 4. Oui. Ok, c'est bien. Attends, c'est bien. Que 5, c'est bon. Euh, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4. Là, c'était bien. 4. Oui, c'est bon. Là, tu fais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6. Mais non, pas ça. <rire> ça, c'est 4. T'as rien suivi. Hein. <rire> euh... Oui, alors. Ok, alors, c'est bien. Là, c'est 3, oui. C'est good. Euh, là, tu fais une terrasse. Euh, une terrasse qui arrive jusqu'ici. Hop, t'as rien vu. Voilà, alors, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh... Tchac, tchac, tchac, boum. Tchabala. Regarde cette belle terrasse. Attends, on va même la faire. Regarde. On va même la faire. En oh, vue équilibre sur... Euh... En vue équilibre sur rien du tout. En équilibre sur... Euh... Je sais pas, moi. Non, pas ça. Hop. Voilà, voilà, voilà. Alors, je me grouille parce que j'ai plein de choses à faire après. Je suis à peu près en retard surtout donc. <rire> voilà. Euh, regarde ce que je vais faire. Hop, non. On va mettre ça en stone brick. C'est où stone brick Stone brick parce que ça fait propre sur soi. Euh, stone brick. Mes lunettes qui s'en vont. Oui, j'ai des lunettes. Ne me jugez pas, Merci. <rire> Oh. voilà voilà voilà voilà voilà je sens qu'en fait la truc elle va faire 12 mètres attends j'ai la technique gunpowder voilà c'est bon je trouvais the technique eh ben non même pas Regarde, regarde. Même pas le jeu, il m'aime pas. LOL. Voilà Ah là voilà. Ça fait une terrasse qui tient grâce euh, à notre dieu à tous. Notch. Non, c'est pas vrai, c'est pas mon dieu. Moi je suis athée, ok ATQRW, W. Bon, bref, c'est nul. Euh... Mais c'est comme dans un bulletin, on peut mieux faire. Je sais pas comment on peut mieux faire, mais peut mieux faire. Ah si, je sais. En même temps, dans les bulletins, moi, quand on me dit peut mieux faire, moi je dis fuck. Voilà. <rire> ok. Voilà, attends. Non, non, non. Ça va pas du tout, ça. Attends. Pas du tout on va te le mettre là regarde hey bon, les autres maisons je les ferai en timelapse mais euh, celle là voilà j'avais envie de la faire en vidéo je me suis foiré j'aurais dû le faire à côté mais c'est pas grave <rire> euh, voilà quelle belle terrasse <rire> Personnellement, moi j'irai pas monter dessus, mais euh, quelle belle terrasse. C'est mieux, c'est mieux pour vendre. <rire> c'est plus vendeur. l'impression il joue sa vie, son argent dedans. Euh. Ouais, alors, juste un truc. Bien sûr, le fameux. Voilà. Alors, là. Là on tient un truc. Là bon là je casse je casse ma terrasse mais là on tient un truc là. Enfin je crois. Tac voilà, là une grande grande grande terrasse. Grande terrasse. Euh, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, donc. Hein? C'est quoi ça Mais oh Ah c'est la ma musique D'accord. Je sais pas. J'entends une musique dans ma tête. Bon. <rire> Je deviens fou. Je deviens fou total Je vais mourir mon dieu, mon dieu Mon dieu, mon dieu, mon dieu C'est la fin de la vie Oh Non, oui non, si. Voilà. Attends, regarde. Regarde Tâche, tach tach tach tach tach tach Oui, je fais des petits bruitages. Parce que la flemme d'en rajouter au montage. Trop de taches. Voilà. Et on va faire un étage. Non, c'est pas vrai. Quoique, en fait, je sais pas. Je sais pas si on va faire un étage. Aucune idée. <rire> euh, ouais. Alors là, voilà, nickel, comme ça Oui, non, pas bon, pas good, du tout. Tach-tach. <rire> j'en ai marre des tch tach Oui, je, oui, oui, j'en ai marre de mes propres bruitages, oui. Maintenant, ça me donne envie de faire tac tach à chaque fois que je mets des trucs, là. Hein. Oh là là Je suis vraiment trop con Non mais sérieusement Voilà J'tac <rire> shtag. Vous Non oui non je suis dans mon délire Alors je vais me calmer Dans mes shtak shtag <rire> déliriel Je sais pas si ça je dis si... <rire> si ça je dis Qu'est-ce qu'il me dit Youtube on s'en les tout. Ouais, c'est bien, c'est bien comme maison. Le seul problème, c'est que... bah genre, il y a que la porte pour la terrasse, quoi. <rire> genre, en fait, tu rentres dans la maison comme tu peux, et puis après, bah tu ressors pas. Le son est un peu fort. Ok euh, Master volume, 7%. Allez. Je suis bien au max de mon casque. Oui c'est bon, euh, je sais pas bon euh, je pense alors je pense un micro quoi je pense que ça devrait aller voilà puis bon vu qu'on est en créant on pourra faire un sol de deux de haut je sais pas voilà c'est parfait attends Attends, je sais. On va te faire une maison à colombage. Tintin, tintin. non, c'est pas. C'est pas, pas bien. C'est, enfin si, je sais. C'est, regarde. Hop, hop, hop, hop. Regarde-moi cette petite maison à colombage des familles. C'est trop quatre que je fais c'est, Ouais, bon fuck. <rire> Il n'y a pas la même hauteur d'étage. Euh. Atteint. Et là, comme ça, comme ça, comme ça. Là. Et là, bim Ça fait des chocs à Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je produis. J'ai pas d'usine à choc à euh, Ok. Et un, deux. et Pousse en avant, et pouce. <rire> je vais me faire copyrighter encore. <rire> Mec choqué, déçu. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Pourquoi tant de haine Oui. Oui. Oui, oui. Voilà. Oui, oui, oui, bien sûr. Euh, voilà. Voilà. Euh, quelle belle petite maison à colombage. Il nous manque juste un truc. Ouais si, attends. Car je sais. Oui, parce que moi j'ai déjà été en Alsace, donc... Enfin euh, j'ai de la famille en Alsace, donc euh, je sais ce que c'est les maisons à colombage. Pas là. Mettez où <rire> Pas là Ok, alors. Oui! Par contre, il va falloir que ouais, les autres je les fasse en time lapse, Parce que j'en ai marre de me taper 5, de me taper genre 5, ouais, 5 heures de montage pour 40 minutes de vidéo. <rire> c'est. à force, c'est un petit peu crevant. Je dois bien l'avouer. Pas ici. Ici, c'est le derrière. Là, c'est ok. Et là, c'est ok. Encore? Là, tu peux rajouter une petite poutre. Hein. Et là, tu peux rajouter aussi une petite poutre. Voilà, rentre dans la maison. Tu vois, là, t'en as oublié. Et puis c'est tout. Voilà. Attends, non, ici. Ah non, j'ai rien dit. Voilà. C'est beau, ça. C'est beau. Si, là, hop, on t'en met un là on peut pas là on peut pas non plus euh, donc c'est plutôt bien l'escalier on va te le faire on va te le faire là sans casser la maison de préférence c'est plus pratique et non ça c'était pas bon qu'est ce que j'ai fait ah si c'est bon c'est bon c'est bon regarde petit escalier petit escalier non ça marche pas euh... En fait, on va pas te le faire là. Sinon, ça va être trop la galère de monter, je te dis pas. Oui, parce que les gens, bon, c'est des riches, ils font, ils se font installer des escaliers. Parce que bon, au Moyen Âge, quand tu avais un escalier, voilà quoi. Tu t'appelais Louis 82 dans la famille, hein Non, c'est pas vrai. Euh... Attends, voilà. En fait, ouais. En fait, je suis complètement débile. C'est pas les poutres qui sont accrochées au truc. Regarde, c'est les poutres qui portent le truc. Bon, là, ok. Euh, là, c'est les poutres qui portent. Là, c'est pareil. Là, tu vois, là, là, là, là, voilà. Voilà Au premier, c'est pareil. On fait pas de jaloux mince oh voilà voilà voilà ce sera tout pour moi euh non là ta galam soin de soin voilà c'est parfait quelle belle maison quelle belle maison euh on décore pas l'intérieur euh mais non faut que je garde ça je suis un petit peu couillon moi euh voilà, il y avait quoi d'autre Il y avait des dalles, hop, il y avait aussi des dalles, des escaliers, des escaliers. Voilà, c'est parfait. Donc, euh, belle petite maison. Un colombage, s'il vous plaît, hein, bien sûr. Regardez-moi ça, on va bientôt... AVOIR la maison à colombage, c'est pas pour les colombes, hein. c'est juste euh, parce que c'est avec les bouts de bois. Hein. Oui, c'est vrai que les maisons à colombage, c'est typique de vers euh, Alsace-Lorraine, je crois. Un truc dans le genre, ça doit être ça. Oh, moi, je suis nul en géo, alors je sais que l'Alsace c'est au nord-est, mais pas plus, toi. Enfin, même euh, juste est en fait dans le milieu de l'Est. Enfin, c'est chelou. Faut au pire, vous aurez une carte de la France pour... Hein voilà. Mais qui s'ennuie pas. Bon, au pire, vous aurez le montage. Il hein y un trou. Ah mais non, c'est escalier. Je suis complètement débile. Ça y est, je suis perché. <rire> Ça y est, je suis perché. Bonjour, je m'appelle Sylvain Pierre Durif. Ou l'homme vert. Ou Rihanna. Ou le grand monarque. Ou... <rire> Pour le toit, bien sûr. Les fameuses qu'on mettra juste après. Hein, voilà. Tac, tac, tac. Bien sûr, c'est une maison en bois. Donc pour la cheminée, on reviendra plus tard. Hein euh, ouais. En fait, je sais, regarde. On va faire ça. Voilà, un petit chemin, là. Même de deux. Qu'est-ce que tu vas faire Bah, une maison. <rire> euh, là non, oui, si. C'est parfait, moi. Je dis je dis juste ça comme ça. Hein. Mais moi, j'approuve. Il y a encore ce foutu escalier que j'aurais pas dû faire. Là, il me pourrit la vie. Ah Mais attendez, je suis complètement con. <rire> ok, alors, c'est bien. Voilà, des petites poutres. Et en plus des petits bouts de bois pour pas de bug de lumière, merci. Et donc, euh, mais oh, j'en ai marre de supprimer tous mes items de l'avant. Oui, oui, bah oui, tout va bien. La France va bien apparemment. Bah oui, c'est vrai, ça va mieux. On dirait un corbeau. Euh, Oui, alors... Qu'est-ce que je voulais faire moi je vais Sauter dans le vide. Non, c'est pas vrai. Je voulais... Euh... Euh... Ouais, non, en fait, c'est moche avec les ongles. Voilà. Euh... Donc je voulais faire si, si, si, je sais, si, si. Calmez-vous. Si, je sais. <sus> Fuck. hop là, voilà. Oui, oh mon dieu, j'ai dit un gros mot. Là, voilà aussi. Ok, alors on va faire un petit pont et puis on va faire les maisons en time lapse. Voilà. Ok, en fait, c'est pas en face du chemin. J'ai complètement foiré mon poumon. Ok. Allez, deuxième coup. D'accord. Heureusement que c'est une série créa. Deuxième côté. Je me suis foiré. Ok. Alors, là, tu montes. Là, tu fais ça. Là, tu bouges et tu fais un move de ouf. En fait, il n'y a pas besoin de faire des petits pontons et tout. Machin, ça. On s'en bat les reins. Total. Ok. Alors, c'est parfait. C'est un petit pont de 2 de long. Non, non en fait, c'est que 1. Hein, ça va. Tu vois Lui, je trouve qu'il est mieux ici que lui. Quoique, ça joue à pas grand-chose. Voilà. Donc, euh, c'est plutôt bien. Euh, ouais, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Donc, on se retrouve pour le petit... Enfin après le petit time lapse pour la surprise de la vidéo Un petit peu chelou ou pas? Non, parce que euh, voilà quoi, ça me fait un petit peu flipper. Hein <rire> non, mais genre vraiment, <rire> voilà, c'est tout. Bon, j'arrête de couper le timelapse, promis. <musique> So if you want something to hold on to, gotta find it first But here I am, cause I'm laying under palm trees Waiting for the summer, knowing there's nowhere to go Cause I am happy on this island, wanna be Feeling like the light has just come We must never stop the way yeah. but jump jumping and I hear my name Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a start Savannah, I'm coming, on. Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride, Savannah.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 Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be in love Savannah, the beauty of the world Savannah, let's not take a ride Savannah Plus, euh, si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo parce que moi ça me fait vraiment très très plaisir euh, de faire des timelapse et pas plus, ça me prend beaucoup plus de temps qu'une vidéo normale parce qu'une vidéo normale j'ai juste à, à, voilà, à la monter, enfin à tourner et puis à la monter, alors que le timelapse c'est un petit peu plus compliqué à monter, euh, voire même beaucoup plus compliqué. Donc euh, voilà. Juste pour ça, moi, j'aimerais bien que vous mettiez un gros pouce bleu. Donc, on se retrouve à la fin de la vidéo. Euh, donc, pour ce petit, pour la petite surprise que j'avais dit. Bon, j'ai la flemme de faire le bon. Pour la petite surprise que j'avais dit en début de vidéo. Euh, que je vous, vous l'avais dit. Qu'il y avait un petit indice. Et ce petit indice, c'est ça. Voilà. C'est ça, ce petit indice. Ce ce, ce ce thé, hein, dirons-nous dans ce sens-là. Ce thé que j'avais oublié de fermer d'ailleurs. Donc, hop, on va y aller. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va y aller avec la petite boussole. Non, on va rentrer par l'entrée principale. qui En fait, on peut pas y rentrer, c'est juste que, bon, voilà, un petit délire, je me suis dit... Un nether dans l'overworld, ça ferait pas de mal. Donc, euh, voilà. Ah voilà, la voilà. Attends. On voit bien d'ici, avec toutes les sources de lave sous le volcan et tout. T'as l'impression que c'est l'enfer. Voilà. Donc, euh, c'était juste ça, la petite surprise. Euh, donc, bon. J'ai creusé à l'arrache. Hein. Encore, c'est en dessous il y a quelques petites caves. Au calme. Mais voilà, ça se fait quoi, c'est moi, moi je dis plutôt bien. Voilà, avec un petit, un petit truc qui se déverse là-dedans là. Attends, viens, vas-y déverse toi. Quand apparemment il n'a pas trop envie. Voilà, on se un petit peu parce que le serveur il est en, en, tique, enfin, en, en vitesse de tic très rapide. Mais euh, voilà, bon, c'est très très... Hein. Bon alors on va juste ressortir la boussole, je sais plus que je suis, ah si c'est bon je suis là donc voilà t'es prêt, la boussole clic droit et bam bam bam clac. voilà clic gauche en fait c'était mais c'est pas grave donc voilà ce petit volcan avec toute la terre brûlée autour du volcan euh, je voulais faire autre chose de plus mais euh, j'ai pas trop eu le temps parce que là il faut que j'aille quelque part et tout donc bah, on essaiera de le faire la prochaine fois euh, donc, euh, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Euh, donc, euh, voilà, je vous laisse admirer ce beau paysage. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime franchement bien. Allez. l'île génère -toi. Tu vois c'est pas beau comme ça Donc, comme ça voilà Voilà voilà c'est parfait et ben je vous souhaite une bonne journée bonne soirée voilà hein. enfin tout tout hein Ça dépend à quelle heure tu regardes la vidéo Mais bon bref euh, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, euh, elle m'a pris beaucoup de temps à monter, mais elle m'a vraiment plu. Enfin, amour a pris beaucoup de temps, parce que je pense euh, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera une vidéo sur mon téléphone, soit Clash of Clans, soit Clash Royale. Euh, je vous laisse décider dans les com au pire. Vous me direz, et puis euh, je ferai ce que vous voulez. Euh, et donc.. Euh... Bah voilà, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous dis, salut à tous, c'était Skaspiré.